Salut à toi, c'est... Aujourd'hui encore, on se retrouve pour jouer à un mauvais jeu. Depuis ma dernière vidéo, j'ai fait l'acquisition d'un Steam Controller. C'est une manette. Une manette de jeu Steam. Et je trouve cette manette absolument géniale. Je ne me masturbe plus en regardant du porno sur internet, mais en regardant mon Steam Controller dans les joysticks. J'en parle très brièvement parce qu'avant d'en faire l'acquisition, j'ai pu remarquer pas mal d'articles de détracteurs du Steam Controller qui m'ont fait hésiter à faire cet achat. Et je tenais à donner mon avis sur le Steam Controller. Avant, quand je jouais à mes jeux, j'étais comme ça. Alors que maintenant, c'est plutôt ça. Le Steam Controller est l'outil indispensable pour devenir un encore plus gros porc que ce que tu es déjà. Équipé de mon Steam Controller, je me suis donc dit Putain il faut vraiment que je trouve un jeu sympa pour jouer avec mon Steam Controller. Et comme. Et il... pas cher, Les jeux indépendants. Je suis allé chercher du côté des jeux indépendants low cost de Steam. Un petit peu comme d'habitude en fait. Yes no. Aujourd'hui on va commencer avec du lourd. The Worm est un jeu indépendant disponible pour 1€. Oui vous avez bien entendu, le jeu s'appelle The Worm. Comme les Worms, mais sans le S. Avec un titre comme celui-là, tu peux être sûr que même si ton jeu est bon, personne ne le remarquera. Et en l'occurrence, le jeu est mauvais. Je vais lancer le jeu pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Alors, euh, graphiquement devenu avec, putain, je vois plus rien Et niveau gameplay, il y a un léger souci. Je dois faire quoi, bordel de merde Non, parce que plus j'essaie de comprendre, et plus je suis perdu. Un petit peu comme le conflit israélo-palestinien. Alors, je raye cette blague. On joue un verre, il y a des carrés sur lesquels on doit aller, et des mines à tête chercheuse qu'on doit éviter. Ah non, en fait, c'était pas si dur à comprendre, par contre, ça a aucun intérêt. Et le sound design Actuellement je suis en train de subir un viol auditif Comment un mec après avoir codé ça peut se dire Et si je le proposais en Greenlight sur Steam Pour que plein de personnes puissent y jouer Et aussi euh, à quel moment des connards ont pu valider ça sur Greenlight Bon allez ça dégage Encore un autre jeu que je relancerai plus jamais de ma vie Heureusement encore une fois j'ai prévu un second mauvais jeu à tester Truffle Saga est un jeu disponible pour 5€ sur Steam Mais vous avez bien entendu un putain de billet de 5€ Non c'est pas de la YouTube money hein. Quand on lance Truffle Saga on arrive sur un petit launcher Qui nous permet de choisir la résolution du jeu Bon bah je vais choisir 1920 par 1080 Vu que mon écran est en 1920 par 1080 Oh les fils de. Pourquoi, alors que j'ai choisi 1920 par 1080p, je me retrouve avec d'énormes barres noires sur les côtés de mon écran Ils ont quand même pas osé. Faut que je vérifie un truc. Oh les fils de. Sur leur site, il est clairement stipulé qu'ils développent des jeux pour smartphone. Et oh putain, ce jeu il a la résolution d'un écran de smartphone. En gros, les devs ont fait un jeu pour smartphone, et après vérification, on s'avère être payant. Ensuite, ils se sont dit, et si on jouait à carte de l'escroquerie jusqu'au bout et qu'on vendait le jeu sur Steam en plus? Mais quelle bande de fils de pute! 5 euros, c'est le prix de The Binding of Isaac! Et je pense que les gens qui ont fait ça méritent tout simplement d'être pendus par les couilles. Et je dis ça sans aucune méchanceté. Si j'avais voulu être méchant, j'aurais insulté leur mère. Ouais, je l'ai déjà fait tout à l'heure, en fait. Sinon au niveau du genre lui-même, bah c'est un jeu smartphone sans réel intérêt auquel tu joues aux toilettes pour tromper l'ennui. Clash of Clans c'est bien meilleur et c'est gratuit. Oui c'est un pay-to-win mais bon il est quand même gratuit au départ. Et le personnage du jeu a l'air complètement trisomique. On dirait un personnage de dessin animé tiré de Gully mais en trisomique. Et sinon au niveau du gameplay. Je m'amuse grave là. Je pense pas qu'il y a autre chose à dire là en fait. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner si tu veux voir les prochains épisodes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.